Bon, merci, merci à tous d'être là. Euh, du coup, on fait ici l'appel à témoins alimentation. Euh, je vais vous présenter un tout petit peu juste le déroulé de, de, de, des, des deux heures qu'on va passer ensemble euh, pour que vous ayez une, une petite idée de ce qui va se passer. Donc c'est noté là. Euh, on va commencer par euh, l'introduction, c'est ce que je okay. euh, Et euh, on va laisser nos trois témoins se présenter. Excuse moi je suis ouais. un petit peu sourd, ouais. tu peux parler un petit peu plus fort. Je vais et mettre je du corps. Voilà. Merci. Non, je... euh, du coup, je vais laisser nos trois témoins se présenter pendant, pendant une ou deux minutes, euh, qui racontent juste qui ils sont, leur parcours et, euh, et ce qu'ils font. Euh, ensuite, euh, nos deux porteuses d'enquête, que vous avez ici et ici, vont <rire> présenter euh, l'enquête qu'on a préparée avec le panneau qui est ici. Donc, euh, vous expliquez un je peu... Bon, euh, là où on... là... Oui, oui, oui. Euh, vous expliquer là où on en est rendu, ce qu'on a, qu a un peu fait et euh, surtout vous présenter les, les pistes de propositions qu'on essaye de mettre en œuvre et sur lesquelles on essaye de réfléchir euh, pour voir un peu ce que ça donne. Ensuite, euh, on laissera euh, 20 minutes à chacun de nos témoins pour euh, réagir à cette, à cette enquête. Donc, euh, histoire de dire un peu ce qu'ils en pensent, de dire, euh, de raconter aussi... Euh, les choses que cette enquête les fait penser, ou d'autres choses, ils peuvent... une... il y a dix minutes de parole libre et 10 minutes de, de réaction s'ils veulent peuvent prendre leur temps comme ils veulent. Euh, et ensuite, on passera à 21h50, on passera à ce qu'on appelle une tempête de questions. C'est-à-dire que, euh, -à -dire que euh, bah, nous tous, euh, tous ceux qui veulent, en fait, on va... On va poser le plus de questions possibles qu'on a. Euh, on, va tous les, on va tous les noter sans qu'il y ait de réponse directe. On va essayer de faire le plus de questions possibles pendant 20 minutes. Donc euh, nous aussi, on en lancera, on en essaiera de tout noter. Et ensuite, euh, nos témoins et d'autres euh, personnes, si vous voulez, pourront, on va laisser un petit temps à nos témoins pour réagir à ces questions, euh, répondre à ces, aux questions auxquelles ils veulent répondre. Euh, euh, et toutes celles qui n'auront pas de réponse, ben, on va les garder. On va essayer d'y répondre à plus long terme. Euh, pour voir ce qu'on peut en faire. Et euh, à la fin, s'il nous reste du temps, bah, on pourra faire des échanges un peu plus libres, euh, si vous avez des points que vous voulez aborder plus spécifiquement ou, ou d'autres choses. Et un petit mot de conclusion vers 22h30, et puis après, on redescendra, on redescendra en bas. Euh, voilà. Si vous avez des questions, il y a aussi. Euh, bah, je, je, on vous a présenté les règles du jeu en bas, donc euh, on va essayer de les respecter un petit peu, d'essayer de, quand on fera des échanges de respecter les tours de parole et de d'essayer de, de, d'échanger en, en toute bienveillance. Et euh, voilà, euh, si vous avez des questions, euh, vous pouvez lever la main et les poser. Et sinon, je vais laisser nos témoins se présenter. Euh... Euh, on va faire un... dans l'ordre. Euh, François, est-ce que tu veux commencer une, une ou deux minutes après, comme ça. Tu... Euh, bah, bonsoir à tous. Euh, Excusez-moi, deux secondes. On essaie de faire une captation audio. Du coup, euh, on va sonoriser bah, ceux qui ne se sentent pas à l'aise. Juste un petit rappel, en fait, le micro, c'est toujours collé au menton. Donc Ça, ça suit la tête et puis euh, c'est plus sympa. Donc euh, ça, moi, je fais un enregistrement audio là-bas, parce que okay. je ne sais pas si on entendra tout le monde. Ouais. Donc du coup... Euh... <rire> bah, tu peux passer le micro à François. Bon. merci, C'est bon, hein Ouais. Euh, donc c'est bonsoir à bonsoir à tous euh, donc moi je m'appelle françois bravo je travaille dans une coopérative qui s'appelle le début des haricots et qui gère euh, deux projets sur nantes le premier projet c'est le micro marché c'est un projet de, de circuit court avec euh, des produits bio locaux et euh, donc c'est un système de, de commande en ligne en fait de produits euh, les gens passent une commande pendant le week-end et vont récupérer leur euh, leur panier le, le jeudi suivant ou le mardi, on a différents points de distribution, différents créneaux. On a quatre points de distribution actuellement sur Nantes. Et le deuxième projet, toujours avec le même réseau de producteurs, c'est euh, un bar-restaurant épicerie qui s'appelle La Grande Barge et qui est situé euh, sur l'île de Nantes, à l'arrêt de tram Vincent-Gache. Et euh, donc euh, le micro-marché ça existe depuis 4 euh, ans maintenant, peut-être même plus, que dans Basique. Euh, plus 6 ouais, ans en fait, ça a été lancé par euh, une association qui s'appelle Ecos à l'origine. Maintenant, ça a été repris par, par la coopérative. Et la vente page fait euh, depuis 2017, donc quasiment 2 euh, ans, que c'est lancé. Ouais. C'est une... Pour le restaurant Le bar restaurant Le, le micro-marché, c'est. Alors en fait, ça, ça dépend un peu des lieux, mais en gros, c'est le jeudi soir, entre 17h jusqu'à 19h30 ça dépend des endroits. Euh, et sinon le mardi soir entre 18h et 19h30 pour venir récupérer ces produits. Et pour ce faire, il faut avoir commandé en avance quelques jours avant. Donc quand c'est le jeudi c'est jusqu'au lundi matin. Et quand c'est le mardi, c'est jusqu'au vendredi matin, euh, demain, c'est-à-dire. Voilà. Bonsoir. Euh, moi je m'appelle Daniel Bricard, je suis salarié dans groupe un groupement des agriculteurs bio de l'Orient Atlantique, qui est une fédération des producteurs. On ne fédère pas forcément tous les producteurs du département, on en fédère 50%. Euh, voilà. Euh, que vous dire de plus donc, euh, Bonjour, moi c'est Johan euh, Morris. Je suis paysan bio euh, à Chauvet. Euh, je distribue mes planètes de, euh, de légumes euh, au Barmanc, euh, près de l'île de Nantes. Et euh, je suis technicien aussi à agroforesterie. Euh, la ferme où je suis en fait c'est une ferme qui se veut donc, pédagogique et donc en Donc Je fais une formation à un prix libre euh, sur ma ferme, depuis déjà 2-3 ans, sur des thèmes euh, l'écologie, la culture, génialie euh, naturelle et agroforesterie. Et euh, voilà, l'idée pour moi, c'est aussi de me aussi pour le territoire, pas que sur ma ferme, euh, créer un petit outil de biodiversité, mais c'est aussi pour moi l'ensemble du territoire qui, qui, doit être, qui doit être changé. Donc c'est pour ça que je suis aussi pour moi investi dans une Terre Commune, un collectif euh, voilà, qui se bat en Pied-Rêve euh, contre la, la macabre des terres, la bâtonisation du territoire, euh, le surparc le palais impermoral. Et voilà, donc euh, voilà, en fait, je vous je pizza. Merci. Voilà, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Solène. Je vais vous présenter en fait un peu les enjeux de cette commission que je appel à témoin. Euh, alors du coup on a réfléchi tous ensemble à qu'est-ce que l'alimentation en commun, se nourrir en commun. Euh, donc l'alimentation ça reprend euh, trois grands, on va dire trois grandes thématiques. C'est à la fois comment notre alimentation est produite. Euh, c'est euh, aussi euh, comment avoir accès à notre alimentation et enfin comment cuisiner en commun, se rassembler autour des, de la culture de, de, de, voilà, de, la, de, notre, de la façon dont on s'alimente euh, ce soir ça va être plus euh, on va plus se focaliser sur euh, euh, d'où vient notre alimentation et, euh, et et comment on y accède euh, donc les enjeux pour euh, ces. Donc on, a, on a réfléchi un peu aux enjeux de l'alimentation et des accès l'accès à l'alimentation. Euh, donc là nos témoins ce soir euh, sont, sont, ont été un peu euh, justement pour parler du monde agricole, exploitant, de l'accès et des relations entre, euh, entre les, les paysans et les exploitants et, euh, et nos relations aussi avec eux. Donc pour les enjeux. On a parlé donc c'est ce, ce qui est ici là sur, le, sur la fiche. Euh, donc on a réfléchi notamment à donc qu'est-ce qu'on veut en fait qu'est-ce qu'on en tant que citoyen. Euh, donc le plus important c'est de se nourrir tous ensemble euh, en garantissant les meilleures conditions de ceux qui produisent notre nourriture. Donc on, on s'appelle les mangeurs et pas les consommateurs. On s'appelle les mangeurs et les mangeuses. Euh, donc, voilà, ce qu'on veut, c'est euh, pouvoir accéder, que tout le monde puisse avoir accès à, à, à une alimentation saine, diversifiée, locale, euh, qui, qui garantit, enfin, qui, qui provienne de. Euh, bah, de, de enfin, qui soit produite euh, tout en garantissant les bonnes conditions de, de vie de ceux qui les produisent, qu'on puisse. Euh, qu'on puisse développer nos liens avec eux euh, et euh, tout ça en, dans le respect de, de l'environnement, euh, euh, en équilibre avec et en maintenant un équilibre environnemental. Voilà. Donc voilà, en fait on. Donc là vous avez en vert en fait ce qu'on veut, ce qui, ce qui nous paraît important et les liens qu'on peut faire entre ces. Ces trois axes, on va dire. Et puis, euh, on a identifié, bon, je ne vais pas euh, les détailler forcément parce que j'imagine que tout le monde est prêt à l'esprit, euh, ce qui, selon nous, bon, c'est très synthétique, mais ce qui, selon nous, va avoir un impact plutôt négatif sur, euh, sur ces trois axes-là. Voilà. Je passe la parole à Alice. Euh, donc, moi, c'est Alice. Et euh, ce que je vais vous présenter euh, maintenant, ça va être une synthèse de, euh, du diagnostic qu'on a fait à partir des enjeux euh, que nous on a définis, donc à partir de ce que nous on veut, euh, bah, qu'est-ce qui existe déjà euh, à Nantes, dans notre métropole, et plus largement euh, jusqu'au département. En fait, on s'est rendu compte que ne peut pas parler avec si on parle seulement euh, de Nantes. Alors, il y aura peut-être des, des imperfections, des choses que vous corrigerez, euh, mais vous êtes là aussi pour ça pour euh, contredire un peu notre diagnostic. <rire> voilà. Alors, dans notre diagnostic, on a voulu d'abord euh, parler de euh, la question de l'espace, de la terre, l'accès à la terre qui... enfin, euh, voilà. Et euh, en fait, il y a deux constats à faire. Le premier, c'est que euh, en fait, d'ici 10 ans, il va y avoir la moitié euh, des agriculteurs, pendant l'a qui vont partir à la retraite et qui ne vont pas euh, avoir de relais. C'est-à-dire que les terres qui se libèrent. Et euh, de l'autre côté, le deuxième constat, c'est qu'on est, qu est dans, une, dans un département où euh, la pression euh, immobilière est très forte, où euh, les infrastructures de transport se développent euh, de façon euh, exponentielle. Donc euh, il faut qu'on ait ces, deux, euh, ces deux, euh, deux constats à l'esprit et il le va qu'on soit très vigilant pour que euh, ces espaces agricoles ne tombent pas justement aux mains de promoteurs, ou ne tombent pas dans de l'agent urbain euh, euh, sauvage dont nous on ne veut pas. Voilà. Autre constat, c'est qu'à euh, Nantes même, on a euh, 450 friches industrielles et euh, 14 000 hectares de terres disponibles. Ce sont autant d'espaces qu'on euh, pourrait euh, investir pour euh, de l'agroécologie. Deuxième, euh, deuxième partie de notre diagnostic, c'est que bah, ces espaces libres, euh, nous, on veut les occuper pour faire de l'agriculture biologique, de l'agroéculture. Donc comment est-ce que, euh, en fait, ce métropole pourrait soutenir euh, les agriculteurs pour qu'ils puissent accéder à cette agriculture biologique, pour qu'ils puissent euh, s'installer dans l'agriculture euh, biologique. Alors, pour vous donner euh, juste très rapidement des chiffres, en Pays Loire, on a 8% de la surface agricole utilisée qui est euh, en bio ou alors en conversion. C'est un peu plus que la moyenne euh, nationale, euh, c'est un chiffre qui croit euh, à peu près euh, régulièrement. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que euh, ces 8% régionaux, en fait ça cache une grosse disparité au sein de la région. C'est-à-dire qu'en fait dans loire atlantique on est à 15% de, de bio, alors que dans le reste du département on est entre 5 et 9%. Donc on pense qu'il faut avoir ces, ces données-là à l'esprit si on veut travailler en alliance entre les territoires. Euh, autre constat, l'agriculture biologique dans la région. En fait, c'est assez semblable euh, en termes de, de ce que l'on produit, c'est assez semblable à l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire qu'on produit de tout, des fruits, des légumes, euh, de la viticulture, mais on fait aussi beaucoup, beaucoup, de, de, de l'élevage, l'élevage notamment à Boursin. Donc ça veut dire que la très grande majorité euh, des terres qui sont euh, euh, utilisées, on les utilise d'abord pour euh, l'élevage, que ce soit pour euh, mettre des lettres ou, euh, ou pour les nourrir. Donc voilà, on a, une, euh, on a de plus en plus de bio dans la région. Pourquoi Parce que euh, nous, euh, mangeurs, on en veut, de plus en plus, on la demande. Maintenant, euh, notre deuxième point d'intérêt, c'était ben, où est-ce qu'on trouve ce bio-là euh, Où est-ce qu'on peut acheter du bio Donc on s'est intéressé au point de distribution. Alors, je pense que ça va être des personne si on a d'emblée euh, écarté euh, les grandes euh, surfaces, les carrefours, les hauts champs et compagnie. Euh, si jamais ça pose question, ben en fait c'est tout simple, c'est que euh, cette, euh, ce bio là pour nous il répond pas à tous nos enjeux, à tout ce que l'on veut en termes d'agriculture parce que euh, ça met en concurrence les territoires, parce que ça exploite les travailleurs, euh, parce que euh, ça exploite euh, à outrance euh, les sols, donc ça existe. Donc du coup, qu'est-ce qui nous reste comme point de distribution Alors là je sens les chiffres parce qu'en fait c'est juste effarant, j'ai les perdues, ou moins, autre faille. Voilà. Alors écoutez bien, pour euh, toute la métropole, j'ai juste pris notre métropole, on a un marché pour 11 000 habitants, on a une amap pour 42 000 habitants, on a une ruche qui pour 52 000 habitants, une biocope pour 90 000 habitants. Voilà. Du coup, on fait quoi Quand on veut euh, manger mieux, en fait, donc non seulement il faut avoir euh, des sous, mais c'est qu'en plus, il faut avoir le temps de se déplacer euh, dans ces lieux-là, et euh, bah, il, faut, il faut y avoir accès en fait tout, tout simplement. On est dans une vraie injustice un en fait, euh, géographique et sociale. Et euh, voilà. Et je rajoute aussi qu'il bah, y a beaucoup de marchés à, à nantes -même, mais euh, la plupart des marchés ils sont ouverts euh, le matin, et c'est complètement inaccessible pour tous ceux qui, euh, qui travaillent pendant la journée. Voilà. Et euh, du coup, le sens des pistes que nous on va proposer par la suite, ça va être bah, comment est-ce qu'on peut euh, développer euh, ces filières euh, de distribution euh, biologique, comment est-ce qu'on peut les soutenir, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elles euh, maillent tout le territoire et pas juste euh, la ville de Nantes et pas juste les centres villes et euh, les quartiers euh, les, plus, euh, les plus aidés. Voilà, voilà, je passe au petit 3 pistes et inspiration, c'est le titre. Euh, donc... L'inspiration euh, peut-être la plus euh, évidente, c'est euh, pour créer de. pour euh, le système de distribution, ce sont les AMAP. Je pense que vous connaissez un peu le principe, c'est qu'on s'abonne à un panier de fruits et légumes et en fait, les, euh, les abonnés, enfin ceux qui font partie de la euh, ont défini avec le producteur le contenu du panier, euh, les méthodes euh, agroéconomiques et en fait, ce principe d'abonnement, ça va sécuriser euh, le producteur. Et ça permet de proposer des prix abordables. Nous, nous, ça nous, ça nous inspire et on pense qu'il faut développer ça. Parce qu'en en fait, pour nous, c'est ce lien direct entre le producteur et le consommateur qui répond bah, à la fois à nos, notre demande nous, de mangeur et à la fois aux besoins euh, du producteur. Mais du coup, bah, co comment est-ce qu'on fait Je pense que nos témoins, notamment par euh, le micro-marché, vont pouvoir euh, nous aiguiller un petit peu là-dessus. Deuxième objectif pour nous, deuxième proposition, c'est comment est-ce qu'on peut aider les paysans à accéder à la terre, surtout si on a en tête ben, cette histoire de l'espace disponible dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, une de nos inspirations, c'était euh, celle de la commune de Trémariette. C'est une commune des Côtes d'Armor, de 200 habitants, donc tous à peu près la trentaine. Et euh, dans cette commune-là, en fait, la mairie, elle a créé une société euh, civile immobilière. Et en fait, elle a, elle a des terres, elle a acheté des terres, et la mairie ensuite les loue à euh, de nouveaux agriculteurs, enfin, de nouveaux d'ailleurs, Et euh, du coup, le choix de ces, euh, de ces agriculteurs se fait en fait en concertation avec les habitants et des assemblées générales. Et euh, bah, ceux qui veulent acquérir des terres pour monter un projet, euh, bah, ils se soumettent voilà à l'avis euh, des habitants. Et euh, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que c'est le fait que justement les terres appartiennent à tous et que c'est géré. Collectivement. Voilà, autre inspiration, ça peut être aussi l'inspiration de la commune imaginée du Bambiat, du Badiat, envie de... dire, je un doute. Badiat, <rire> voilà. Et euh, c'est un peu le même principe, ce sont euh, de, jeunes, euh, de jeunes Parisiens euh, qui avaient, euh, qui avaient des, des sous à disposition et qui ont acheté les terres pour justement les mettre à disposition euh, de nouveaux agriculteurs, de nouveaux paysans. Donc, nous, on se demandait euh, s'il n'était pas possible. Euh, ben voilà, tout ça sur ces exemples-là pour, pour promouvoir une agriculture biologique plus proche de chez nous. Autre proposition, c'est euh, comment est-ce qu'on peut euh, aider euh, matériellement, humainement, euh, les agriculteurs Parce que l'agroécologie, ça demande euh, davantage de main d'œuvre que quand on est dans l'agriculture conventionnelle. Et euh, c'est difficile, en fait, de demander aux gens de venir cultiver la terre alors qu'aujourd'hui, il euh, y a 3% d'agriculteurs en France, parmi hein, tous ceux qui travaillent. Ça n'a rien du tout. Personne ne de cultiver de la terre. Ouais. Là, on n'est pas du tout représentatif de la population euh, en France. Donc comment est-ce qu'on peut les encourager Alors bien sûr, il y a des chantiers participatifs, il y a des réseaux de solidarité qui peuvent se créer, mais euh, ce n'est pas suffisant. Et euh, en fait, nourrir toute une métropole, ça ne peut pas s'appuyer seulement sur une euh, forme de bénévolat. Et puis, euh, en fait, travailler à la terre, c'est aussi un travail. Donc, ça mérite euh, un salaire. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on euh, voit comment est-ce qu'on peut travailler avec euh, les organismes de formation et l'accès euh, à l'emploi. Autre proposition que nous, euh, nous avions, c'est comment est-ce qu'on peut aider financièrement euh, les paysans à vivre décemment de leur production euh, bah, La première réponse, c'est que déjà, il faut acheter leurs produits. Donc du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'il faut qu'on achète leurs produits, il faut qu'on qu y ait accès euh, facilement. On tourne en rond, mais euh, on a besoin de dérouler ce truc-là. Deuxième chose, c'est est-ce euh, qu'on euh, ne pourrait pas euh, créer une sorte, euh, enfin, soulager financièrement euh, les paysans en, je sais pas, en les déchargeant de certaines charges qui pèsent euh, sur eux. Est-ce qu'on euh, ne pourrait pas créer une forme de crédit municipal euh, qui pourrait euh, les inciter à s'installer dans le bio et ne euh, pas encourager une forme de productivisme voilà, c'est très ouvert. Euh, je sais pas, on ne sait pas encore si ça existe vraiment euh, ailleurs. Peut-être que plus peut aussi, mais euh, c'est à creuser euh, avec vous. Et euh, notre dernière proposition, c'est celle par, euh, qui va nous servir aussi de conclusion, c'est que, euh, en fait, pour nous, euh, il faut qu'on repense euh, les liens entre tous les territoires. C'est-à-dire que, euh, en fait, pour nous, euh, l'agriculture paysanne, elle répond euh, aux enjeux que Solène vous a présentés euh, tout à l'heure, à partir du moment où on la pense euh, sous l'angle de la coopération entre tous les territoires, entre Nantes et sa métropole, entre la métropole de Nantes et euh, le bassin d'Aderrien, ou euh, entre les différents départements, entre les régions, ou pourquoi pas de métropole à métropole. On ne peut pas juste euh, penser l'agriculture biologique en se centrant sur notre, sur notre petit euh, espace. Et en fait, plus largement, ce qu'on veut faire, nous, c'est euh, repenser les liens entre nous, la jeune urbains euh, euh, qui vivons à Nantes, euh, qui avons parfois des idées un peu préconçues sur l'agriculture, et euh, le, monde, le monde agricole. Et en fait, les problèmes que nous, mangeurs, citadins, euh, nous avons, on pense qu'on peut avoir des solutions communes avec les problèmes que euh, vous, paysans, euh, vous pouvez avoir euh, de, votre, euh, de votre côté. Donc voilà, c'est un peu euh, tout le sens de notre euh, enquête et puis c'est un peu euh, le but de comment manger. Euh, J'espère que je n'ai pas été trop... Enfin.